Bonjour à tous, nous voici dans la troisième vidéo consacrée aux apparitions mariales de Garabandal. Dans la première vidéo nous avons parlé de l'avertissement, dans la seconde vidéo nous avons parlé du grand miracle et dans cette vidéo nous parlerons du châtiment. Le châtiment annoncé qui, euh, qui est inéluctable à cause du péché des hommes. Il peut être atténué ou retardé par les prières, les pénitences, les aumônes, la, la charité. Euh... Donc, les petites voyantes en connaissent, en connaissent la nature, puisqu'elles l'ont vue à l'occasion de la fête de Dieu 1962, au cours des extases nocturnes du 19 au 21 juin, ces nuits que l'on a appelées depuis la nuit des cris. Donc là, je vous passe le témoignage d'un villageois. Qu'est-ce que ces petites ont bien pu voir pour pousser ces cris bouleversants Tout simplement, la vision du châtiment. « Des rivières se transformaient en sang, le feu qui tombait du ciel. À un certain moment, plus une machine, plus un moteur ne fonctionneront. Une terrible vague de chaleur s'abattra sur la terre et les hommes commenceront à endurer une très grande soif. Désespérément, ils chercheront de l'eau, mais celle-ci s'évaporera à cause de la chaleur. Le désespoir s'emparera de presque tous et les gens chercheront à se tuer les uns les autres. » mais les forces leur manqueront et ils tomberont. » C'est alors que l'on comprendra que c'est Dieu seul qui aura permis tout cela. Puis nous vîmes une foule environnée de flammes. Les gens couraient se jeter à la mer et dans les lacs, mais l'eau semblait bouillir et au lieu d'éteindre les flammes, elle paraissait les activer. C'était si horrible que je demandai à la Très Sainte Vierge d'emmener tous nos petits-enfants avec elle avant que tout cela n'arrive, mais la Vierge nous dit que lorsque cela arriverait, tous seraient déjà très grands. Donc, euh, donc en fait, ce, ce phénomène de, de, de feu euh, en fait, euh, est référencé dans le livre de l'Apocalypse euh, par euh, la première trom trompette. en fait. Donc vous voyez dans le chapitre 8 du livre de l'Apocalypse, verset 7, le premier, donc le, le premier ange, sonna de la trompette. Il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang, qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre brûla, le tiers des arbres brûlèrent, toute l'herbe verte brûla. Donc voilà, c'est en fait ce, ce châtiment correspondrait à la première euh, trompette de, de, du livre de l'Apocalypse. Et euh, il faut savoir que cette pluie de feu euh, a été prédite aussi par Notre-Dame d'Akita. Euh, alors, Notre-Dame d'Aquita, contrairement à Garabandal, euh, est reconnue par l'Église catholique. C'est une apparition euh, japonaise des années 70 et elle a été reconnue par l'Église. Et euh, il y a eu, donc, la Vierge a, a, a délivré euh, un message. Euh, plusieurs messages euh, lors de ces apparitions. Je vais vous lire le deuxième message et le troisième message. Un extrait en tout cas. Euh, deuxième message, 3 août 1973, premier vendredi du mois. Donc la Sainte Vierge. Beaucoup d'hommes en ce monde affligent le Seigneur. Je souhaite des âmes pour le consoler. Pour adoucir la colère du Père Céleste, je souhaite avec mon Fils des âmes qui réparent par leurs souffrances et leur pauvreté. Pour les pécheurs et les ingrats. Pour faire connaître au monde sa colère, le Père Céleste s'apprête à infliger un grand châtiment à l'humanité entière. Avec mon Fils, je suis intervenu tant de fois pour apaiser le courroux du Père. J'ai empêché la venue de calamité en lui offrant les souffrances du Fils sur la croix, son précieux sang. Les âmes bien-aimées qui le consolent et forment la corte des âmes victimes. Prière Pénitence et sacrifice courageux peuvent adoucir la colère du Père. Je le désire aussi de ta communauté, qu'elle aime la pauvreté, se sanctifie et prie en réparation des ingratitudes et des outrages de tant d'hommes. Récitez la prière des servantes de l'Eucharistie en prenant bien conscience de son contenu, mettez-la en pratique, offrez en réparation des péchés que chacun s'efforce selon ses capacités et sa position. S'offrir entièrement au Seigneur. Même dans un ordre séculier, la prière est nécessaire. Déjà, les âmes qui veulent prier sont en train d'être assemblées. Sans trop vous attacher à la forme, soyez fidèles et ferventes à la prière pour consoler le Maître. Donc, effectivement, la voyante de ces apparitions était, euh, était sœur en fait. Troisième message, c'est là où on parle un peu plus en détail du, du châtiment. Euh, troisième message donc de la Sainte Vierge. Comme je te l'ai déjà dit, si les hommes ne se repentent pas et ne s'améliorent pas, le Père infligera un châtiment terrible à l'humanité entière. Ce sera alors un châtiment plus grave que le déluge, tel qu'il n'y en a jamais eu auparavant. Un feu tombera du ciel et un tira une grande partie de l'humanité, les bons comme les méchants, n'épargnant ni les prêtres. « Ni les fidèles. Les survivants se trouveront dans une telle désolation qu'ils envieront les morts. Les seules âmes qui nous resteront alors seront le rosaire et le signe laissé par le Fils. Récitez chaque jour les prières du rosaire. Avec le rosaire, priez pour le pape, les évêques et les prêtres. »« L'action du diable s'infiltrera même dans l'Église, de sorte qu'on verra des cardinaux s'opposer à des cardinaux, « Des évêques contre d'autres évêques, les prêtres qui me vénèrent seront méprisés et combattus par leurs confrères, les églises, les hôtels saccagés. L'église sera pleine de ceux qui acceptent les compromis, et le démon poussera beaucoup de prêtres et de consacrés à quitter le service du Seigneur. Le démon s'acharne surtout contre les âmes consacrées à Dieu. La perspective de la perte de nombreuses âmes est la cause de ma tristesse. Si les péchés croissent en nombre et en gravité, il n'y aura plus de pardon pour ceci. » Donc voilà le message d'Akita qui, qui parle de ce châtiment. Donc c'est une pluie de feu en fait. Euh, alors, euh, je vais poursuivre la lecture. Euh, donc voilà, il donc y a des références à, du, dans le livre de l'Apocalypse à ce fameux châtiment, une pluie de feu. Et euh, là, on parle, après, l'article parle de, de Marie-Julie Jani et des trois jours de, de ténèbres. Euh, donc, euh, les trois jours de ténèbres, euh, je, je, je, je n'ai pas trouvé de référence exacte, précise, sur ces fameux trois jours de ténèbres dans le livre de l'Apocalypse. Tout ce que j'ai trouvé, c'est dans le chapitre 16, versets 10 à 11, le cinquième, donc c'est le cinquième ange, répandit sa coupe sur le trône de la bête, il y eut de l'obscurité sur son royaume. Les gens se mordaient la langue de douleur et ils blasphémèrent le dieu du ciel sous le coup de leur douleur et de leurs ulcères, au lieu de se repentir de leurs agissements. Sinon, en fait, trois jours, euh, ça, ça répond aussi au, à la neuvième plaie d'Égypte, car la neuvième plaie d'Égypte était euh, trois jours de ténèbres, justement. Euh, mais euh... Donc je vais vous parler de marie Juljani Parce que je pense que c'est un faux prophète Juste conclure sur le châtiment Le châtiment surviendra quelques mois Seulement après le grand miracle Alors pour revenir à marie Juljani, Je pense que c'est une faux prophète Et je vais vous expliquer pourquoi et ça mériterait presque une vidéo spéciale, tellement elle fait de mal à la cause, en fait, parce que euh, c'est un, un prophète euh, qui, euh, qui, euh, qui est superstitieuse, en fait. C'est-à-dire, là, je vous renvoie à ma vidéo que j'avais faite sur « Comment débusquer les faux prophètes ». Je vous mettrai les liens aussi vers le texte de, de, de cette fameuse vidéo qui est important à lire et à assimiler. Euh... En fait, voilà, Marie-Julie propose des superstitions. Euh... Et, et je regarde Marie-Julie Jaéni avec beaucoup de méfiance, euh, comme l'Église aussi euh, regarde Marie-Julie Jaéni avec beaucoup de méfiance. Euh... Donc, pour revenir aux, aux faux prophètes, euh, c'est quand même une vidéo euh, essentielle que j'ai faite sur comment les débusquer. Et euh, je voulais aussi vous parler des prophètes de malheur, avant de vous démontrer pourquoi Marie-Julie Jeanine est un faux prophète. Euh, donc les prophètes de malheur, c'est euh, l'Esprit Saint est un esprit de paix et non de terreur. Cessons de perdre de notre précieux temps en, en nous abreuvant de prophéties apocalyptiques. Euh, comme le dit Saint-Paul dans son message du 5 juin 2022, donc sur le site euh, messageduciel.com, et je pense que c'est euh, un des rares sites euh, en, qui en, en, le, en lequel j'ai totale confiance sur Internet, tout ce qui compte, c'est que vous soyez prêts à affronter l'adversité et que votre âme soit en état de grâce pour faire face à n'importe quelle situation et à n'importe quel moment difficile, même votre propre mort. Donc en fait, euh, voilà, moi je, je suis un peu, euh, comment dire, affligé par, euh, par ceux qui sont à la recherche de, de la dernière prophétie. Euh, en fait, c est, c est les, les prophètes de malheur qui nous annoncent la guerre, la famine, euh, les maladies, en fait, euh, tout ça est déjà dans le livre de l'Apocalypse, ce sont les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Et euh, inutile de toujours euh, perdre notre temps euh, euh, à écouter finalement toujours la même chose, euh, guerre, famine, maladie, c'est toujours la même chose, c'est une perte de temps. Euh, et pendant que nous perdons notre temps à, à, à courir après les dernières prophéties, nous ne travaillons pas, nous, nous ne prions pas, euh, nous ne faisons rien de productif que perdre notre temps. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse sur les prophètes de malheur qui, qui disent toujours la même chose et qui sont, euh, qui sont en dehors de l'Esprit Saint qui est un esprit de paix avant tout. Mais pour revenir à Marie-Julie Julie Jaini et à ceux, à ces faux prophètes qui proposent des superstitions, donc je vais d'abord euh, vous lire l'extrait du Message du Ciel du 1er mai 2022. Mais revenons si vous le voulez bien sur certains des conseils donnés par ces personnes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 Alors pourquoi je me permets de dire que Marie-Julie est, est un faux prophète Marie-Julie Jaéni, euh, je le respecterai peut-être jamais assez, est un faux prophète. Euh, parce que déjà, je vous ai trouvé la, la référence de Marie-Julie Jaéni euh, et des trois jours de ténèbres. Donc c'est soi-disant euh, euh, soi une prédiction de Marie-Julie en 1896. Il y aura trois jours de ténèbres physiques. « Pendant trois nuits et deux jours, il y aura une nuit continuelle. Des cierges en cire bénie pourront seuls donner de la lumière pendant cette obs horrible obscurité. » Donc vous voyez que c'est de la superstition. Et je sais de quoi je parle euh, concernant Marie-Julie Jaini, parce que je me suis procuré euh, à l'association « Le sanctuaire de Marie-Julie Jaini » ce livre euh, « Protection pour la période des châtiments ». Et je peux vous dire que c'est un, euh, un ramassis de superstitions, un ramassis de superstitions de A à Z. Euh, et toutes ces superstitions sont euh, tirées de, des, des, des fausses prédictions de Marie-Julie Jaéni. Et euh, c'est vraiment, euh, vraiment euh, dommage que, que beaucoup de gens se laissent avoir par cette femme. Euh. Mais à mon avis, ça mérite une vidéo... Euh, particulière. En tout cas, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.